Écolecrépris en un seul mot.com, et puis tu m'écris, ça m'intéresse, et voilà, c'est gratuit, on raconte une histoire. À très bientôt. Bon, et eh bien, les gars, je vous ai accueilli là en formation, j'ai Nicolas, j'ai Ghislain, euh, ben, ces gars-là, ils vont se présenter, d'où ils viennent, et puis qu'est-ce que vous êtes venus faire ici donc je me présente, Justin Chiot, ouais. euh, gérant d'une pizzeria à Florac, Trois-Rivières, en Lozère. Lozère, pour situer là, c'est une grande ville, c'est quoi à côté Mande. Mande, ouais, d'accord, ok. Et donc gérant d'une du, pizzeria. Et, et Nico, alias Nicolas Donc Nicolas, euh, Cubedo, donc gérant de société dans, dans le sport, euh, ouais. habitant en Lozère aussi. Euh, ok. Euh, Projet d'ouverture de, de crêperie très prochainement. Tous les deux, Tous ensemble. Les deux. Hein, parce que vous êtes des vieux potes, c'est ça. Hein Tout à fait. Euh, et donc, bah, vous avez euh, vécu euh, deux jours et demi, presque trois jours avec moi. Euh, L'idée, c'est effectivement d'ouvrir euh, votre business crêperie euh, là-bas, je suppose. Exactement. Hein et alors, euh, des... qu'est-ce que vous avez vécu pendant ces deux trois jours entre L'idée que vous en aviez avant, ce qu'il en est aujourd'hui, ce qu'on a vu, ce qu'on a travaillé, est-ce que ça a généré des choses chez vous Très clairement, euh, moi, mon interrogation était de savoir qu'est-ce que réellement on allait euh, apprendre euh, à part faire des crêpes. Mais ouais. ce qui est intéressant, c'est qu'on a appris beaucoup de choses dans l'ouverture de qu'est-ce qu'on peut faire avec de la crêpe. Ouais. Et ça nous a ouvert beaucoup d'idées euh, alors qu'on avait plus ou moins pour nous un concept déjà rodé. Sauf qu'on repart avec, euh, non pas une page blanche, mais avec d'autres idées dans la tête. Ouais. Donc, ça a été très constructif. Ouais, il, faut, il faut affiner et faire des choses comme ça. Ouais. Alors, juste pour situer, euh, là, là c'est Gis, diminutif, ça. Euh, Gis, c'est euh, pour situer géographiquement, c'est-à-dire que là où vous êtes, il y a aussi une activité saisonnière qui peut être importante. Exactement, oui. On voit vraiment une différence euh, de Pâques à toussaint D'accord. Mais mois, lié à après, quoi et... C'est les touristes. Ils viennent pourquoi C'est la région qui est connue. C'est très nature. Déjà ouais. très nature. Donc beaucoup de randonneurs. Euh, la tranquillité. Ouais. Pas... Parce qu'il y a la route Stevenson. C'est ça qui est est ça, passe ça. pas loin. Stevenson. Euh, il y a eu un film pendant le Covid là-dessus. Ça a amené énormément de monde et beaucoup de visibilité. La Lozère est passée dans le New York Times. Ah ouais Sur euh, région, oh. euh, une des plus belles des régions. Donc les Cévennes sont, sont ouais, en plein développement. C'est beau les Cévennes. Merci. Ça, ça, ça, ça a été un peu rude à vivre à une époque, hein, les Cévennes, mais bon. C'est là où il y avait le camisard. C'est vrai Oui. Oui, tu as une belle tête de camisard. <rire> euh, et donc, alors, par, parmi les techniques que vous avez entrevues, là, avant de reprendre la route, qu'est-ce qui vous a intéressé, interpellé le plus, etc. Ben, on est vraiment ton fameux croquant, ouais. parce qu'on était parti sur plutôt du croque-monsieur euh à la presse, ça et tout, et finalement on a revu un peu notre physique d'épaule et on pense qu'on va développer ce, ouais. ce fameux croquant. D'accord. Sur différentes euh, techniques, avec euh, différentes... Il n'empêche qu'il euh, va y avoir ça pour être, euh, avoir une offre assez rapide, mais en même temps, euh, d'après ce que tu m'as montré, la salle de restaurant accueillera aussi une restauration classique à l'assiette. Ouais, l'idée c'est que les gens puissent euh, venir prendre du, du emporté euh, donc euh, sous forme de croquant euh, parce que c'est assez fun et on retrouve le goût de la galette dans, dans ce produit-là. Ouais. Et en plus de ça, on a la possibilité d'avoir une terrasse plus une salle de restauration où on aura bien entendu de la galette entre guillemets classique qui sortira pour permettre d'avoir ouais, euh, ouais. euh, un, un service vraiment complet sur l'eau emportée et le sur place. Ah, d'accord, d'accord. Ouverture pack. Pack ouais. 2023. Mmh. Donc ce sera une ouverture à l'année avec une forte saisonnalité ou simplement une saison. Euh, sais... L'avenir nous le dira, mais dans l'idée, il y aura une grosse période d'ouverture sur la saison, puis après le reste de la saison, l'air de rien, euh, ben, les habitants de Florac, donc les Floracois, sont euh, en euh, son manque d'offres de restauration. Donc, on fera quand même aussi l'effort d'être sur place pour leur proposer une diversité d'alimentation vu qu'il n'y a pas de crêperie ouverte. D'accord. D'accord. Et euh, avant, avant de venir ici, vous aviez déjà euh, travaillé un peu le sarrasin ou Est-ce que vous deviniez de tout ce qu'on pouvait faire avec le sarrasin Pas du tout. Ah, jamais, prendre... euh, mis à part un peu à la maison, faire des crêpes. Ouais. Euh, mais sinon, euh, on n'a jamais défini comme ça. D'accord. Et initialement l'idée de devenir crépier c'est né où quand comment parce que j'ai un pizza et j'ai un enseignant un coach sportif là donc je, je suis plus gérant, mais... plus gérant des salles <rire> d'accord mais en non, mais fait oui, mais je, dans le sport je, je, et... bon, après moi la cuisine ça a toujours été euh, quelque chose que je pratique euh, que j'ai pratiqué même cette année euh, dans des cuisines pro euh, pour faire tourner un gîte euh, sur florac le relais ouais. des cévennes et c'est de la cuisine avec euh, la pizza. Donc, euh, c'était pour se diversifier un petit peu, changer un petit peu et, et euh, avoir un produit qui peut être très intéressant culinairement, parce qu'on ouais. peut avoir euh, des excellents goûts et travailler de mille façons, comme tu le sais, à la crêpe, et quelque chose de rapide. Ouais, tout et euh, n'oublions pas quand même, on a besoin de vivre quelque chose de rentable. Oui, complètement. Il n'empêche ah, que dans, dans votre esprit, ce que vous m'avez dit dès le début, c'est que vous voulez bosser avec les super bons produits de votre région dans les fromages, les oui. charcuteries, etc. On veut garder euh, un environnement, circuit court au maximum. Oui. C est, c est, euh, on a un super terroir, donc euh, autant en profiter. Quoi. Oui. Donc, euh, tous nos produits oui. se vendent à prix d'or de notre région et il faut qu'on nous, on veut, on veut le mettre en avant. Quoi. Ouais, en fait, tu veux, tu veux que la mine reste là-bas. D'accord. Ouais, <rire> et alors, avant de venir ici, euh, l'idée de se former, c'était quoi Qu'est-ce qui a germé après l'idée de se former, c'était plutôt moi qui, qui les conseillé à Nico, parce que moi c'est vrai que j'avais fait comme ça avant de me lancer dans la pizzeria. Au moins ça nous pose les bases, ouais. et du coup on a bien appris les bases ici, donc on te remercie. Bah, ouais. Et au moins euh, maintenant ça nous permet d'avancer plus sereinement et d'élaborer notre carte. Euh et, et, et le fait qu soit, euh, que vous soyez 10 ou 15 à vous former en même temps, ça vous a fait quoi <rire> ouais, C'était un peu à la chaîne quand même, c'était un peu à <rire> <peu rire> Ça fait très chinois comme formation. Ce qui est cool aussi, voilà, on a pu échanger pendant ces deux jours et demi, c'est on est venu aussi chercher de la technique, et jusqu'à qui qu a trouvé euh, la formation auprès de toi, Elle m'a dit qu'il faut qu'on monte, etc. C'est l'échange de l'expérience. Ouais, parce qu'en fait, vous n'êtes que tous les deux parce que c'est une formation dite privée, Rosen Expert. Ça, c'est. Voilà, et l'expérience, euh, comme dans tout, euh, le sport, la cuisine, ouais. la vie, c'est quelque chose qui n'a pas de prix et qui, euh, qui permet. Euh, cet échange il est vraiment important. Est, et d'éviter les erreurs. Ben c'est surtout ça. Hein. D'éviter des. Euh, des on en fera, on, on en fera. Être... Bien non, sûr. en même temps, on vous, apprendra. Avez, vous avez remarqué que non. je vous ai appris à ranger. Hein, au fur et ah à mesure. vu que tu étais quelqu'un de ah très ordonné. Ouais. Ouais, c'est ouais. une grande qualité. On a vu t'entrer fait... dès, dès le premier jour. On savait que là. Tout fait. On hein, a vu les, les poubelles par terre, tout ah ça. Ouais, ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> bon, en tout cas, les gars, moi, j'étais très très heureux de vous accueillir ici, euh, d'avoir apporté en même temps votre bonne humeur parce que ça, c'était bien. On a on a travaillé, mais on a bien rigolé aussi. C'est bon, bien, euh, bien arrivé, euh, ouais. Ça, c'est important. Et puis, moi, je vous souhaiter plein de bonnes choses. Je sais que vous allez ouvrir au mois d'avril. Ça qu'il faudra nous le faire savoir, etc. Euh, et puis si vous m'y autorisé bah évidemment, ce podcast, on va le diffuser, mais il euh, faudrait peut-être me donner aussi les coordonnées actuelles, soit de la pizzeria, euh, soit euh, du gîte. Le ouais, gîte, bah, pas, pas, soir, pas des on... salles de sport, hein, on va rester dans le culinaire. Ça. Mais ça peut être bien aussi. puisque Tu peux en dire deux mots de ça le... ce gîte là donc euh, en plus de, de ce projet là avec euh, ma femme et un ami on tient un gîte communal sur la commune de Florac 48 400 et euh, qui est sur le chemin Stevenson donc euh, je vous invite à venir dans notre région découvrir la région s'arrêter ouais. dormir venir chez les petits Sévenols qui sera la la qu'on ouvre ça en avril ce Afrique. sera les petits Cévenoles. là ça vous ne l'aviez pas dit ça ouais. Ça sera les petits Sévenols parce qu'on va travailler de la galette mais avec ouais. que des produits de Séven donc euh, donc voilà, ça sera un grand plaisir d'accueillir les gens pour boire un bon coup et, et manger ouais, des bonnes galettes. Ça c'est bien, c'est bien. Et ben euh, moi je peux vous dire que bonne route, merci d'être venu. Hein ben, merci à toi de nous avoir reçus. Et puis euh, il euh, faut rester toujours en contact, ça c'est le plus important. Carrément, D'accord. bien. Et si vous voulez vous former, euh, montez à Saint-Nazaire, c'est très joli. Ouais un côté aussi après f... le reste, c'est... Là, tu te un, ou quoi, un petit peu, quand même. C'est plus vous le front de Non, non, Saint-Nazaire, Saint c'est une ville à connaître, parce que le front, trucs, hein. ouais. le front de mer est beau. Le front de mer est beau, il y a les chemins côtiers. Ça reste une ville moyenne, avec tout sous la main, malgré tout. Et ça reste paisible, et ça, c'est un ancien Nantais qui vous en parle. Voilà. En tout cas, merci. Merci à, bientôt. Merci à toi. We can sit together, it's so beautiful, you and me, we're meant to be, in the great outdoors.